C'est reparti où je devais aller chercher Madame Bibine C'est beau c'est. On va ouais, rien un peu partout. Grande salle. Fermée à clé. Ah. Un petit passage secret là. Il ouais, n'y a rien du tout. Ah si là-bas, une porte. va aller voir. Il y a les tableaux. Mais c'est pas du tout ce que je vais faire. Ah c'est fermé. Bon. Fermé. Ah bah ben là ça dit rien du tout. Là y'a quoi Il y en a un qui avait dit ça aussi, non un autre. Cette porte est verrouillée. Ah ben allez. ces coffres là on, dev... on pourra les ouvrir mais plus tard mais ça demande pas de clé ni rien donc c'est bizarre malheureusement je n'ai pas de cours avec Gilles de Roi Locard cette année <rire> il y en a qui sont contents et il y en a qui sont pas contents oh. je pense qu'on va aller voir un peu plus euh, en détail dehors si je peux on va voir que je vois pas où ça pourrait être à part là je si je peux ah oui je peux il s'est passé une ellipse encore Sur le château de là il est plus beau dans le film, c'est hein. dans le jeu. Bon, on va aller voir là, stade de Quidditch Bah ben voilà, c'est fermé à clé. Bah ben non, c'est pas possible. Non, on a trouvé, mais c'est fermé. Je comprends rien du tout là. Fallait, fa fallait parler aux gars en fait. Ah d'accord. Ça recommence ça. Ah, Il faut que je les lance dans l'eau je pense. Je me suis amélioré. Numéro 18. Ulrich le Folling. Pas drôle. Après, je pense que une fois, ça suffisait. Oh là J'ai cru qu'il y avait un sur le rocher. Je regarde sur le truc. Il est son de vol. qu'est-ce que j'ai foulé, là En fait, euh... Oui, attendez... Est-ce que je l'ai lancé au bon endroit <rire> En plus, parce que c'est bon, quoi. Je pense que oui. Il bon, là, ici. <rire> Il est soufflé, Harry. Bon, je comprends pas, là. Tu veux me dire quelque chose, toi Non Ah, c'était peut-être là. Ah bah ben voilà, c'est là. Bien que vous ayez tous appris à voler l'an dernier. Enfin, plus ou moins, n'est-ce pas, Anneville Une petite mmh. révision ne vous ferait pas de mal. Harry, montre-nous si tu as conservé ton talent intact. Voyons d'abord si tu maîtrises ton balai. Décolle et reste quelques mètres au-dessus du sol. Qu'est-ce qu'il faut de chance Maintenant, vole vers le parc et plane un peu au-dessus. Ouais. Parfait, on dirait vraiment que tu es né avec un ballet entre les mains. Passons à un exercice. Entre les jambes, j'ai cru qu'il y en avait. de cercle possible dans le bon ordre. On les fait exprès Alors, de dire votre Oula. mains. Oula. Oula. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Passons maintenant à l'examen Harry. Il ouais, s'agit bon, de noter ta performance sur le circuit. Tu dois traverser autant de cercles que possible en attendant donné. J'ai lancé différents enchantements sur les cercles. Certains se déplacent et d'autres rétrécissent à ton approche. Commence quand tu es prêt Harry. C'est-à-dire maintenant. De toute façon quand je suis prêt le chrono, il est déjà... Il était déjà en Oh la Je vais louper celui-là. Merde. C'est où les autres là et Je me souviens que sur la PS1 c'était plus compliqué parce que Il fallait faire l'inverse au niveau des des euh... je sais pas comment on appelle ça avec les flèches et tout euh, je crois qu'il y a un problème là. Mais où crois-tu aller comme ça, Harry Reviens ici. Bon, recommence. Tâche de rester sur le circuit cette fois, Harry. Oui, désolé, j'ai échoué. En fait c'est normal qu'ils s'en bougent en fait. Oula au début je croyais que c'était parce que j'en je avais loupé. Oh là là, là, là. Euh, j'en ai loupé là, d'accord. Je sais pas ce que je fais. Je <rire> suis perdu. C'est où les anneaux Je suis tendu là tout de même coup B les ports, je te mets un B Ah ça va être mieux tu vous Quand tu oh. veux, nous tâcherons d'améliorer ta note je pense que ça peut être mieux. Je suis vraiment crevé, Harry. C'est le H. Ok. Bon. Est-ce que je peux reprendre par hasard Ah, Harry, mettons-nous au travail. Oui. Bon, bon passons maintenant à l'examen, Harry. Il s'agit de noter ta performance sur le circuit. Tu dois traverser autant de cercles que possible oui. en étant donné les le différents vrai. enchantements sur les cercles. Certains se déplacent et d'autres rétrécissent à ton approche. Commence quand tu es prêt Harry. Il y a juste les élèves qui sont partis, c'est tout. faire au moins je sais pas 20 peut-être un peu plus Parce que tout à l'heure j'avais 20 je pense je sais même plus j'avais 8 pour oh, les murs lui c'est où les anneaux là ah, je suis en train de rentrer dans ce j'ai déjà fait... j'ai encore échoué mais... j'en ai pas vingt mince le voir quand tu veux. Nous tâcherons d'améliorer ta note de vote. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on arrête Ouais, on arrête. Ouais, bah. allez, on arrête. Balayer, hein. on a le balai, là. On en a 6 pour aujourd'hui. Je sais pas, où est-ce qu'il faut le dire après. Ouais. Bon, bah, ok. Au revoir. Fin de la journée, ok. Voilà, je pense que j'aurais dû essayer de euh, rester un peu plus euh, pour le balai. Un peu que, j'ai 60, 30 ans. Ah, ça peut aller. Attention, il reste... Oh non, je m'en doutais. Il m'a fallu que je fasse mieux au balai. Ah, je suis dégueu. Non, mais je savais pas qu'il y avait ça, moi, à ce moment-là. Là. Je m'y à attendais pas. Parce que je suis sûr que j'aurais gagné des points si j'avais fait mieux. Depuis puis, il Qu'est-ce que je dois faire maintenant A faire zéro truc. Y a rien. Vous êtes sérieux Y'a rien à faire, apparemment. Sous mes copains, là. Ah oui, ah. C'est la catastrophe Quelque chose d'horrible est arrivé à Neville. Il a réussi à se coincer tout seul derrière une tapisserie. Et bien sûr, tu veux que je l'aide à sortir. Pas le choix. Hein. Une fois que c'est Paron qui se met dans, le, dans la grotte. ville euh, Comment es-tu arrivé là mmh Il cherchait Trevor, son crapaud. Il a fait un faux mouvement. Et évidemment, il s'est coincé. Et toi, Hermione, tu n'as pas pu l'aider Non, j'ai tout essayé. Il nous faut un sortilège de découpe. Et où est-ce que je vais trouver un sortilège pareil en pleine nuit Dans la serre numéro 3 du parc. Mais pour pouvoir y entrer, il va falloir que tu apprennes à déraciner des champignons. Tu trouveras un excellent livre du professeur Locarte à ce sujet dans la bibliothèque. Récapitulons. Je vais à la bibliothèque au deuxième étage pour trouver le livre de Locarte. Après, je sors dans le parc et j'entre dans la serre pour trouver le sortilège de découpe. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Dépêche-toi ouais. Bon, je le laisse là. Okay. <rire> J'essaie de voir si on le voit un peu, là, sur le côté. Non, mais en tout cas, derrière, il y a un passage secret Il n'est pas vraiment écrasé contre le mur, hein. j'ai l'impression qu'il y a une porte derrière. Euh, ok. Donc, c'est quoi qu'il faut que je fasse fasse le... ?« la bibliothèque au deuxième étage pour chercher le de livre là. de Locarte. Deuxième étage. ici je sais pas si je dois vraiment aller là pour, euh... Oups. pour aller à l'endroit que je veux aller je sais pas si j'ai besoin d'aller de... yeah. là. Ouais. c'est bon je pense pas que je au bon mais tout à l'heure il n'y avait plus personne quand j'étais allé et, et ce passage là il était fermé Aller au morin sans grand surprise de birdie crochet. Si, rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Tu hein pas aller. Non mais je pense pas que ce soit là qu'il faut déjà aller en fait. C'est toi, là. C'est assez, en fait, Attention, l'autre. pris... Ah c'est là, dans les étages. Donc, je suis au septième là où on va descendre. Ok. Oula. Tiens à moi. Que je te déchire. est-ce que ça peut venir J'ai vu un truc pour sauvegarder là-bas. Je pense que je vais faire ça. Non, je On va pas remonter cet étage. Ah, les escaliers bougent maintenant. Bonjour, jeune Harry. Vous m'avez l'air bien pressé. Bonjour, Nick. Je dois rendre service à Hermione. C'est urgent. Je n'ai pas le temps de bavarder. Aucun problème, jeune Harry. Filez maintenant. On parlera une autre fois. Bonne nuit. Les escaliers qui bouge j'avais pas ça hein. deuxième étage premier étage ah, euh, je trouve la bibliothèque et moi quand j'étais quand j'étais petit j'avais moitié les chutes quand je voyais des fantômes dans le jeu attention parce que pas qu'il me touche en plus ça se trouve c'est la mimi, là comme dans le dans le film dans la bibliothèque. C'est où? C'est une classe, ça. C'est pas ça qu'il faut. Alors, je suis au premier étage. normalement c'est bon. Mais alors, la bibliothèque. fermée Pas par là. Ah, c'est une classe là aussi. Non, c'est pas là. La clé. Oh, mais t'es es, sérieuse je... là. Ah bah j'ai perdu un drager, sympa. Je sais pas où ça mène. Je pense que j'étais déjà venu, mais je sais plus du tout. C'est tellement grand. Fermé. Enfin, C'est pas par là. Je suis au premier étage de la bibliothèque, Ça peut être très loin. Fermi. Ah oui, si je me souviens de ces trois portes là, je suis au premier là. Bon, c'était ici, on va voir. Hôle d'entrée, pas sûr, sûr. Hein. On a un là. Oui. Par contre, euh, ouais, je ne sais pas si on a le Bon, c'est pas là-bas, c'est sûr, parce que là, c'est le rez-de-chaussée. On m'étache à bas Oh là là là Elles sont jumelles Elle m'a arrêté de me foncer dessus, sérieux C'est quoi ça Oh T'es sérieux, là En tout cas, ah il oui, y en a encore. Ah, c'est pas vrai. On va de rire, mais c'est bon. Il n'y a rien ici. On va voir le cadre, là, parce que ça m'a l'air louche. Il y a un cadre, c'est tout. C'est vrai que c'est pas bien de fumer. Connexion Game Boy Advance non activée. C'est fermé à clé. Ah, ça doit être un, un accès avec un jeu à euh, Potter euh, Advance. Je ne sais pas trop où ils étaient ça doit être la nuit, Alors ça doit être pour ça qu'il y a plus de fantômes. Je me souvenais qu'il y en avait des, des méchants en récoltant l'école des sorciers sur PlayStation, par contre c'était... Après l'école des sorciers sur Gamecube, j'ai jamais joué, donc je sais pas euh, tout ce que ça donne. Euh, premier étage, métamorphose. C'est peut-être hein. que là. C'est bizarre, euh, j'ai regardé tout à l'heure déjà. un truc qui m'est passé sous le nez, c'est pas possible. Je suis déjà allé là Bon je vais aller voir les autres portes. Commencer par fait... oh, la dernière qui est tout là-bas. pas par là ça oh, est classe encore je tourne en rond ah. je me suis trompé de bouton je dois trouver la bibliothèque attends je vais regarder si, qu'est ce qu'ils me disent là dessus est ce que c'est marqué la, la bibliothèque Il y a une carte comme ça. Je voulais voir le affaire. Trouver le livre des champignons, trouver le sentier de découpe, sauver Neville. Il faut déjà y une bibliothèque par bibliothèque. Ça, c'était Hermione. Je sais pas c'est. Ah bah ben non, toujours pas. Fermez la clé. J'ai l'impression que j'ai une jambe gardée en plus. Eh, ah. hey, vous m'y allez bien. Je crée là. Mais c'est trois portes de ça. Ah mais après je suis plus au premier étage, hein, après je suis pas au mieux, là. J'ai dit que oui, c'était c'est encore le premier étage ici pas sûr pour dentrée non, non pas du tout voilà les gars il y a un truc qui m'échappe c'est le deuxième étage on avait bien dit premier étage hein, je suis pas bête quand même Enchantement la bibliothèque, bah si c'est là! Je sais pas pourquoi j'ai plus des premiers étages, étage. j'ai du mal à euh, comprendre euh, Bon bah on y va, c'est Soit là, soit là. Oula, oh attention. Ah bah oui, quand vous l'avez vu vous, que j'y arrive, si je vais pas voir au bon endroit. Ah ah! J'ai mal pris l'information, je pense. Là, on est. Alors, oh là, non, faut pas qu'il me voile. Oh C'est chiant ça. C'est stressant. Surtout, j'ai du mal à. Oh, là. oh non. Mais oui, mais j'y arrive pas. À... Ah, bah merci, c'est sympa. <rire> ah, c'est sympa. J'arrive pas à pouvoir voir la personne bien. Donc, c'est un peu pas facile, quoi. Regardez, j'arrive pas à... C'est moi qui est nul là, hein, je pense. Il y a plusieurs personnes les gars. C'est bon. Oh là putain, j'ai chaud. Hein. Putain, 5 points en moins pour Griffondeur Tout ça pour un, un truc que j'arrive pas très bien à gérer là. Avec la manette. pas très doué ça pour ça. Annexe de la bibliothèque. J'ai bien me caché là, j'espère. Est-ce que je peux entrer au milieu Non, directement. Ça doit se lever. Je pense aux 5 points dans le monde pour bien défendre. Je crois qu'il y a un truc qui le bleu Je pense que c'est exprès. C'est à Ah non, là un crapaud, ça fait des enfin, on en fait, là, on je alors, tu ramasses ou quoi J'arrive pas à le prendre Ah, je vais faire ça Ouais, je peux pas... Oh là Vous êtes sérieux faire attention, on met les patins. Hein. C'est pas un passage secret. On va, le... On va retourner le moment tout à l'heure, parce que c'était un ami. Comment ça s'est verrouillé C'est pas vrai. Il y a pas un truc avec ça là. Non oh, il y a un truc qui ne sous le nez je pense. Puis à ça, je comprends pas pourquoi je peux pas intercepter. Il y a un truc qui m'est passé sous le nez les gars. pas d'interaction du tout avec ce qui est autour. points pour les fonders dans la bibliothèque j'ai pas le choix hein. j'ai rien à faire ici là, pour... Un de heures. je vois pas je vois pas oh, regardez c'est ça le problème je vois pas moi je vois rien du tout. J'ai eu du pot. <rire> J'ai eu du pot. Il pas de moi. Hein. Cette porte est verrouillée. Ah zut. Zut, zut, zut. Et si je peux aller ici? j'ai vu qu'il y a une, une porte là, j'aurais peut-être dû la vue, j'espère. Il y on a une là aussi. on a vu bas. Et il y a quoi Encore des tortues. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà... J'ai déjà venu ici, euh, Précédemment, euh, Euh, l'épisode 1 ou 2 ou 3 l'épisode voilà. d'avant hein. quoi je pense pas que je dois je sais pas ce que je dois faire ici il bon, faudra d'abord aller voir la porte en bas je peux aller voir oh, oh, oh, oh. salope J'ai perdu une dragée. C'est vrai que des fois il y a des portes fermées et qu'on peut retrouver euh, ouvertes plus tard. Bon, ici j'étais euh... J'ai perdu une dragée pour a rien du tout. Il est où le, le Non, je tiré dessus. de En tout cas je pense okay. Fermé, ok Mais casse toi toi rien à faire ici ah, mais Je me suis approché parce que j'avais vu ce drôle de truc mais... Bon bah j'ai je... pas donné de régime, encore je vais pas y prendre parce oh, que. c'était une mauvaise idée d'ailleurs. Hein On dégage d'ici. Quatrième étage, histoire de lui. Je suis pas du tout le bon endroit. Je suis encore coincé. Hein. Oh là là. Non, bah, je vais encore. Pas envie de les affronter, pas encore envie de perdre des points. Hein. Des de là. Voilà, je vais sauvegarder, puis on va avoir ça euh, la prochaine fois. Parce que là, euh, <rire> si je tourne en rond tout le temps, euh... Attendez Mais c'est pas vrai. Moi tranquille. Mais Je pense que c'était bien le bon endroit tout à l'heure, mais euh... le problème c'est que je bloque, je sais pas après ce que je dois faire. Je ne peux ouvrir les portes. cherche un parchemin pour sauvegarder, c'est normal que je vous. Je sais plus c'était où il avait aromé le y Voilà, le parchemin. Voilà, j'espère qu'on va y réussir euh, au prochain épisode. Oh c'est chaud, hein Allez salut les gars